Bonjour, vous voulez savoir comment prolonger la durée de vos prêts Cette vidéo vous explique comment faire. Sur la page d'accueil de vos bibliothèques, cliquez sur Compte lecteur. Entrez votre identifiant et votre mot de passe de l'université. La page d'accueil de votre compte lecteur vous donne accès à vos prêts en cours et à leur date de retour. Beaucoup de prêts sont renouvelables une fois en ligne, à condition de ne pas être en retard. Si vous avez un livre en retard, vous ne pouvez pas prolonger vos prêts. Là, le document est réservé. Sa prolongation est impossible. Alors qu'ici, vous pouvez les renouveler. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs documents à renouveler. Vous pouvez aussi renouveler l'ensemble de vos prêts avec le bouton tout renouveler. La nouvelle date de retour est indiquée dans le tableau de vos prêts. Une question Contactez votre BU. Vous savez maintenant comment renouveler vos prêts. Merci d'avoir regardé cette vidéo.